La région Guadeloupe, archipel d'avenir, présente les concerts de la route du Rhum. Destination Guadeloupe, du 9 au 25 novembre, sur la scène du Mémorial Act à Pointe-à-Pitre et du 9 au 18 sur l'esplanade du port de Basse-Terre. Une pléiade d'artistes au programme, Admiralty, Tania Saint-Val, Dominique Coco, Bernard Lavillier, Stéphane Castry, Michel Mado, Ladrezo, Wervana, Mr. P de Peace Square et bien d'autres. Rendez-vous tous les soirs dès 19h sur nos villages. Un événement région Guadeloupe avec RCI, la première TV, EDF, Trace Urbane et Canal Canalbox.